Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Summer in Mara. Dans l'épisode précédent, euh, on avait euh, couru un petit peu partout. et On est allé sur l'autre île. Et on avait quitté dans l'épisode 2. On devait donc euh, parler aux habitants, acheter les ingrédients euh, au marché que nous a demandé Braham, trouver les crabes postaux qui nous manquent. Et on doit aussi trouver deux coquillages assez spécifiques qu'on n'a pas trouvé et un roman. Donc on va voir si on peut trouver ça dans cet épisode. Essayez de revendre des choses pour, euh, pour pouvoir dormir à l'hôtel, récupérer. Parce que dormir dans le bateau, on ne récupère pas beaucoup et elle est très vite fatiguée. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Au passage, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà. Allez, on est parti. Le petit temps de téléchargement habituel. Voilà. Le petit bateau. Il va falloir là aussi que je retrouve mes touches. Alors. Il me semblait que je joue à la manette, mais apparemment ah, non, non. Bon, ok. Alors. Euh... Donc là, on a l'inventaire que je me rappelle. Hein. Donc, hop, hop hop, hop, d'accord, ici, on a 80 de sous, c'est pas beaucoup, hein. donc faut qu'on parle aux habitants, il y a Anzo aussi à qui on doit parler, on doit parler à Semi, mais elle ne veut pas nous ouvrir le, le, le phare, et Degan, on ne l'a pas vu, donc, parler aux habitants, ça c'est les quêtes qu'on a à faire, parler aux habitants de Calis et trouve une solution pour que Sémite ouvre sa porte, donc la vieille dame du phare. Acheter les ingrédients nécessaires pour le nouveau plat de Braham, alors c'est quoi qu'il faut acheter Deux patates, une pieuvre et deux oignons, mais on n'a pas de sous oh là là. Euh, Et trouver 5 postaux pour pouvoir lire leurs lettres perdues, ok Ah si on l'avait fait dormir deux fois euh, deux fois dans le bateau et ça avait marché, ça y est, ça me revient. Alors, par contre, elle a un petit peu faim. On va lui faire manger euh, bah, une carotte. note Histoire qu'elle soit à fond. Voilà. Hop alors, euh, on va voir si on peut vendre des choses en bas, là. Je ne sais plus comment je la fais sprinter. Voilà, hop. Est-ce qu'on peut vendre des choses ici De 10h à 16h, évidemment. Ben, tu es ouvert, là, normalement Qu'est-ce que tu me dis Ah, on peut... faire faire du commerce. Alors, qu'est-ce qu'il vend Qu'est-ce qu'il vend qu -ce... Des masques de plongée, une miniature de bateau. Ok, mais je peux pas lui vendre des choses. Euh... Acheter, mais est-ce que je peux vendre À rentrer. Va-t'en quoi Tu me fais perdre l'argent en restant planté là. Alors comment je fais pour vendre Parce que moi je voudrais vendre. Magasin. Annuler. Acheter. Euh, non. Je peux pas aller dans mon inventaire. Je ne sais pas. Bon. Là, il y a un astic, on va le prendre. Hop, voilà. Euh... pour cause de maladie. Oh, vous m'embêtez, j'espère qu'il va envie de se rétablir. Euh... Écoutez, on va aller voir sur la plage. Bon, toi je crois que je t'ai lu déjà, non Non, peut-être pas Hop! Donc, comme on avait vu, ça peut être traduit dans différentes langues. Ok. Enfin, je pense que je t'avais vu, toi. Euh, ici. Je ne vois pas de coquillage. Hein. Je suis nulle à la pêche. Alors, il y en a un là. Mais c'est pas euh, un de ceux qu'il nous faut. Est-ce que je peux continuer Ah, ah, ah. Des déchets. Mais alors, ça, par contre, j'ai toujours pas trouvé comment on les recycle. Euh, alors Il y a un coquillage ici. On a un crabe, ici. C'est lui qui essaie de me bouffer les, les pieds. Un coquillage, là. bouteille d'eau ici un minerai mais est-ce qu'on peut le casser je crois pas si peut-être ok on va reprendre notre petite main qu'on ne soit pas sur la map c'est dommage ça j'espère que les devs vont faire quelque chose pour qu'on puisse voir à quel niveau on est sur la map euh, donc je serai euh, ouais euh... elle est déjà fatiguée voilà une grande maison Pas de vendeur, pas d'intrus. D'accord. C'est mal poli. Ok. Alors, il y a le feu de camp là-bas. Au niveau de la map. Euh, donc, euh, je serais... En fait, je, ce serait ça. Onzo serait là. Voilà, il y a la petite mare. On va aller voir. Et je trouve pas euh, Onzo. Peut-être après. Il faut éviter que je sprinte trop parce que ça la fatigue beaucoup plus vite. Alors on a la petite mare ici. On peut pêcher. On a le monsieur là. Tu viens de nourrir tous les poissons. D'accord. D'accord, 18h30 déjà. La journée, elle passe super vite, quoi, en fait. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a Feu de camp. On s'est pris une soupe. Ici, on va le casser. Il me faut un meilleur marteau. Est-ce que l'autre ne va pas Non. Il faut qu'on ait un marteau un petit peu plus euh, élevé. C'est pas pour tout de suite. Hein. Ici, on a quoi On a des murs. Hop. Donc, par rapport à la map, vu que je suis là, la grande maison doit être celle de Honzo. Hein. Ok. On va aller voir là-haut. Là, je vois rien... Are you? Ah, mais c'est ma petite copine. Euh. D'accord. Euh. Ah, ça, on peut se remettre de l'essence pour le réservoir. C'est cool, ça. Ok. D'accord. Tu n'as rien à me dire. Donc, tu ne m'aides pas du tout. Je ne sais plus comment ça elle s'appelle, d'ailleurs. Elle ne m'aide pas du tout. Napopo. La popo ne m'aide pas. Elle est contente, c'est tout ce qu'on sait. Alors que nous, on va tomber dans les choux dans pas longtemps. Euh... Mmh, mmh, mmh. Le crabe, là, on l'a vu, je pense... On a néo de, de nos crabes là. Hop. Hop. On a toujours pas les deux coquillages. Trouve cinq crabes postaux pour pouvoir lire la lettre perdue. Mais je ne sais pas euh, à combien j'en suis. Ok, bon. Coton, non, non, non, on n'a pas du tout le, les coquillages qu'il faut. Bon, toi j'ai dû te voir, mais bon, à toi... Hein. Il bouffe les pieds à chaque fois. Hop le bien ce serait qu'on aille dormir à l'hôtel, mais c'est cher et j'ai pas toujours j'ai toujours pas trouvé les coquillages hein. il y en a qui squattent carrément la plage Ils sont tous à dormir sur la plage pourquoi pas je l'ai vu le crabe là. On a une caisse ici, on peut pas la casser ça là. Pour être épuisé, je sais bien, mais Aïe. elle va me tomber dans les choux. Voilà, je crois que c'est 30 hein, pour qu'elle dorme. Ouais, on va la faire dormir euh, ici. Tant pis, 40 la bâche. C'est très cher C'est un hôtel de luxe euh, Alors, on va lui faire manger la soupe, là. Voilà, hop Comme ça, on est full. Ben, on va aller au marché. Alors, Q. Que... Oui, mais moi, je voudrais vendre... Alors, il me faut un poulpe. 96, mais j'ai pas assez... Euh, tu n'as pas d'objet, tu n'as pas cet objet dans ton inventaire. Euh... Non mais je veux vendre. Allez ah, voilà. Alors, on va te vendre. Euh, C'est quoi ça des herbes bon, Les dix coquillages, on va en garder un. On va lui donner des herbes. On commence à garder 10. Qu'est-ce qu'on a d'autres? Ok, on a 249, c'est déjà pas mal. Donc, il nous faut, monsieur, un poulpe, s'il vous plaît. Donc, hop. Acheter. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre pour la quête de Bram euh... Un poulpe, deux patates et deux oignons. Alors, est-ce que tu vends, toi, ça Deux patates, deux oignons ah, par contre, j'ai les deux coquillages, là. Un, deux. Ah, je passais dessous. Ah. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui vendre On peut lui vendre de la résine, hein. On peut lui vendre du cuivre oh ben on peut lui vendre de la pierre ça on en a beaucoup on peut lui vendre ce coquillage on, peut... oh ouais, on va lui vendre le coquillage le bois euh... qu'est ce qu'on adote garder le reste vendre donc toi tu vends que des poissons donc madame est-ce que vous vendez des patates et des oignons euh, pas du tout pas du tout pas du tout alors euh, qui c'est qui peut vendre des patates et des oignons vous madame peut-être Que je pouvais casser ça ouais non je peux pas casser ça Q, est ce que c'est vous madame qui vendez des tomates et des oignons des patates et des oignons ah, va falloir que je fasse pousser les patates à tous les coups graines de poivron de betterave de maïs de laitue de patates mm -hmm. bah ouais va falloir que je vende euh... il faut deux de chaque oignon ok donc il faut en fait que je retourne sur l'île pour, euh, pour ça pour lui planter ses, ses patates et ses oignons pas bah cool pas bah cool, pas bah cool Euh, Edgen, euh, toc, toc, toc, toc, on était au marché. La petite place, il serait à gauche. Alors. On a toujours pour maladie, d'accord. Edegan serait peut-être là. Allons voir. Bonjour. Bonjour! « Bonjour !»« Petite, on ne t'a jamais appris à ne pas déranger les adultes. Hein. »« Bonjour, je m'appelle Koa. »« Enchanté, Koa. »« Mais ne m'importune pas. »« Vous savez quelque chose sur la dame du phare ?»« Pardon ?»« Je me demandais si vous saviez quelque chose sur la dame du phare. »« Il me faut des informations, alors je demande aux habitants de l'île. »« Ce n'est pas de cette façon que l'on s'adresse à un étranger. »« Incroyable !»« C'est terrible !» Plus personne ne fait preuve de bonne manière. Euh, pardon, je ne voulais pas vous déranger. Pourtant, tu l'as fait. On ne demande pas les choses de cette façon. Tu dois te présenter et parler poliment avec les autres. Il faut demander comment allez-vous, puis attendre patiemment la réponse. Tu es une sauvage jaune. Bon, je ferais mieux de partir, alors. Non, maintenant, tu ne bouges plus d'ici. Où sont tes parents Je n'en ai pas. D'accord, alors nous allons attendre qu'un adulte arrive. Mais vous êtes un adulte, vous, non Un autre adulte. Qu'est-ce que tu fais ici, toute seule Je vous l'ai déjà dit, je cherche des informations au sujet de la dame de l'île. Bien, je vois que tu commences à retenir la leçon. Qu'aimerais-tu savoir Je dois lui parler, mais elle m'ignore. À sa décharge, c'est une femme très occupée. Les gens comme elle se font de plus en plus rares. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à être poli, s'il vous plaît N'as-tu pas de parents Je vous ai déjà dit que non. C'est ma mamie qui m'a élevée. Elle n'a pas fait un très bon travail. Hey Bon, bon, d'accord. Mais je ne traite pas avec des gens qui ne sont pas des clients de cette banque. Tu vas devoir ouvrir un compte. La compte minimum est de 50 pièces. Waouh Et où est-ce que je peux trouver 50 pièces, s'il vous plaît s'il vous plaît, ne s'utilise pas comme ça. Tu peux en obtenir en vendant des choses aux autres marchands, comme au vieux kiddos du port ou au marché. Merci beaucoup, monsieur. Ben, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. T'es obligé d'accepter. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Très bien, et toi, comment vas-tu Super. Est-ce que j'ai réussi Quoi donc Eh bien, être poli et tout. Oui, c'était très bien. Oh super Tenez, voici l'argent pour le compte. Très bien. Est-ce que tu souhaites un compte débiteur ou créditeur Nous avons un tout nouveau produit au bénéfice incroyable. Hein J'ai un compte d'investissement qui serait parfait pour toi. Chaque année, la banque prendra 20% de l'argent total déposé et l'investira pour toi. Je veux juste être poli avec la dame, s'il vous plaît. Mais le compte, ça ne m'intéresse pas. Gardez l'argent. D'accord. C'est étrange, mais... D'accord. Afin de convaincre cette dame de te laisser entrer, je te recommande de lui faire un salut de la marine. Lequel Que les vents de Marat vous soient favorables. Waouh Ma mamie disait toujours ça. Ça devrait fonctionner. Mais je doute qu'elle te laisse passer uniquement parce que tu seras poli. On verra bien. Hop, 50 pièces en moins pour moi en tout cas. Ok, ben on va monter au phare euh, Peut-être qu'elle va nous laisser passer maintenant. Ah madame. Faut-il encore que je retrouve le chemin du phare euh, Là, je ne peux pas passer. Je vais reprendre ma mini-mine. Black mine. maintenant, il ne veut plus sprinter. Alors... Bah oui, si je n'appuie pas sur le bon bouton, elle va pas sprinter notre choupinette. Hein. Alors, le phare, le phare, le phare. Ah, alors, et s'il y a des trucs à ramasser, c'est pas que, mais on a besoin de sous aussi. On a du minerai ici, est-ce que je peux le prendre je, je sais plus, je sais qu'il y a des mineries qu'on ne peut pas prendre sur cette, cette île tant qu'on n'a pas le le marteau avancé donc si on peut le prendre ok si on peut le prendre bon on a les deux coquillages en tout cas si je me suis pas trop planté il me faut un meilleur marteau, voilà. Sinon, on ne peut pas les prendre. Allez. Est-ce qu'elle va nous ouvrir ce coup-ci Je vais faire un tour autour, là. Ah, je vais prendre des fleurs. Il me faut une meilleure binette. Oh. Casse-pied. Il n'y a rien autour, là, qu'on qu pourrait. Ah, et les abeilles. Prendre. Ok, on a pris du miel. Est-ce que là, on peut prendre les... Est-ce que je peux le briser, ça mmh. Non. Et l'autre ouais. Ah, il y a des pommes, là. J'avais point vu. Il y a des pommes. Hein. Ok. On va, dé... on va descendre par là, voir s'il y a quelque chose. Hein. Hop, on remontera au phare après. Ah, ah, des murs. Ici, est-ce qu'on peut casser ça Je crois que l'homme non, hein. c'est un des nouveaux. Ouais, voilà, c'est un des nouveaux minéraux, minéraux qu'il y a sur l'île. Donc automatiquement non. Alors, si je redescends par là, je vais où euh, Ici. Ça nous fait des moyens un petit peu d'échange euh, pour avoir des sous-sous, hein, parce que euh, les nuits coûtent cher. De toute façon, il va falloir qu'on retourne sur notre île pour aller ah, crever. Il va falloir qu'on retourne sur notre île pour euh... enfin, pour planter. Euh les patates et tout ça qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce que c'est oh non j'en ai acheté j'en trouve là oh. et les déchets je ne sais toujours pas comment ça se recycle Oh, je les ai achetés, ils sont là. Ouais, C'est pas grave. Hop. Voilà, les deux coquillages, tant pis, on revendra. On va monter vite, vite, vite, vite, la voir si je tombe pas dans les pommes avant. S'il vous plaît, le jeu, ne m'emmenez pas au dodo. Que je puisse parler à la dame du phare. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on y croit, on y croit fort, on y croit fort. Où est l'entrée ici euh. Conduis-toi bien avec tous les gens de l'île, sinon. Hein Tu peux me parler Elle vend des galettes, de la confiture d'orange J'ai zéro d'argent bon, Mais non. T'es de l'après-midi la confiture d'orange et des galettes euh, Elle veut pas euh, me parler Ah peut-être parce qu'il fait nuit C'est plus l'heure Elle veut pas Bon Oh, je vais pas avoir le temps. Euh... Tant pis, ils me mettront euh, au lit de force. Et puis, euh, on dormira à l'hôtel. Hein. Hop. J'ai toujours pas trouvé l'autre PNJ. C'est assez embêtant. Ah, on a le... On a une petite flèche verte, mais on ne peut pas rentrer. J'ai tombé dans les pommes, mais j'ai vu qu'on a la petite flèche verte là, mais on ne peut pas rentrer. Pas de vendeur, pas d'intrus, c'est mal poli. Ouais, mais en fait, le PNJ est là-dedans, ok. une chouette oh, ils vont me coller au doudou quoi est épuisé je sais bien me retrouver. Voilà. On va la faire dormir. lui faire manger quelque chose, une pomme pomme délicieuse ok euh, alors qu'est-ce qu'on a à faire donc Donc Semi ne veut toujours pas. Pourtant on a parlé euh, à Bram, non no, no. c'est Anzo qui nous manque à Degan On lui a parlé. Hein. Euh, on va essayer de lui reparler, mais je pense pas que ce soit. Ah, mais il est là. Voilà. Chenapin. Euh, j'adore tes oreilles. Merci petite. Je ne suis pas une petite. Je vois. Tu es une aventurière tout comme moi. Ah vraiment Évidemment. Tous les aventuriers sont pieds nus. Parce que rien ne peut nous arrêter. Je m'appelle Koa l'aventurière. Moi c'est Onzo l'aventurier chamin. Un chamin C'est quoi un chat Eh bien, quelque chose comme moi. Mais en plus petit. Alors, qu'est-ce que tu fais ici Je parcours le monde pour rassembler un maximum d'informations. J'ai un journal créé par mes ancêtres et je le consulte pour voir si les choses ont changé ou pas. Waouh, c'est impressionnant. Est-ce qu'il parle de moi il n'a rien au sujet d'une aventurienne humaine. C'est quoi un humain Tu sais vraiment rien, pas vrai Je vais t'apprendre tout ce dont tu as besoin. Vas-y, pose-moi n'importe quelle question, je suis sûre d'en trouver la réponse dans mon journal. D'accord. Voyons, euh, j'ai besoin de parler à la dame du phare. Regardons, dame, phare... Ah, c'est une dame solitaire qui vit au phare. Il est écrit qu'il est très difficile de lui parler. Elle est très polie, elle n'aime vraiment pas la compagnie des autres et elle adore les cartes. Eh bien, je dois lui parler. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Si elle aime lire, je suis sûre qu'elle aime les romans. Personne ne peut dire non à un roman d'aventure. Alors, je vais te donner ce livre à lui apporter, comme ça tu arriveras peut-être à la convaincre. Vraiment Merci beaucoup. Ben, de rien. À présent, je serai ton mentor en matière d'aventure. Je te ferai savoir ce dont j'ai besoin. Ah, il m'a donné le roman. Nickel, fais voir ce que tu vends. Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui Des graines de citrouille, des graines de tournesol, un sac de couchage. Ah Le sac de couchage peut être très intéressant. Ça nous éviterait de dormir à l'hôtel, peut-être. A voir, à voir. Sardines, miel, etc. Bah, je vais lui prendre, parce que comme il n'est jamais là, lui... Allez, hop, on achète le sac de couchage. Euh, je peux te vendre quelque chose, moi euh... Non, apparemment, je ne peux pas. Non, je ne peux pas... rien lui vendre. Ok. On va vendre au marché. Euh... Bah, elle. La Pili, non Moi, oui. Alors, euh, qu'est-ce que je peux te vendre J'ai 20 pierres. Hop. 5, 4, euh, ça c'est le poulpe donc on se trompe pas, on a deux coquillages, mais ça j'ai pas rendu, on va mais méchante la madame Oh je suis pipe Oh je trouve plus les touches hein. C'est dingue hein euh, Je suis pipe c'est son inventaire à elle Pini. Annuler et euh, si on va à l'autre C'est pas grave. Allez, on va euh, donc. Euh, on va reparler à la dame du phare. Ça pourra peut-être nous aider. Hop, hop, hop, hop, hop, Maintenant qu'on l'a vu à lui. Ah, ah, ah. Est-ce qu'ils sont toujours malades C'est le banquier. Deur petit, tu fais peur aux clients. Ok. Oh, ils sont méchants dans cette île. Ils sont pas cool. Hein. Hop, hop. Hop, hop, hop, hop, hop. On va monter au phare en espérant que ça débloque enfin le, le fait de pouvoir parler à, à la vieille dame, hein, la copine de mamie. Et après on retournera sur notre île en fonction de... Ce qu'elle va nous dire en retournant à son entrée île pour la quête de Bram. Puisqu'on peut planter, il euh, faut qu'on plante les, les trucs. C'est beaucoup d'aller-retour. On va voir ce qu'elle nous dit. Si elle veut bien nous parler ce coup-ci. Hein. C'est pas gagné. Euh. Euh... Bonjour, pardon de vous déranger. Laissez-moi tranquille, petite. Que les vents de Marat vous soient favorables. Qu'as-tu dit euh... Que les vents de Marat vous soient favorables. Qui t'a appris ça Personne. « Ce n'est pas beau de mentir, petite. »« Bon, d'accord. C'est le monsieur de la banque. »« D'ailleurs, il n'est pas très gentil. »« Non, il ne l'est pas. Qui es -tu »« Qui es-tu On peut parler ?»« Enfin, pourrais-je m'entretenir avec vous ?»« Pourquoi ?»« J'ai un roman qui pourrait vous intéresser. »« Est-ce un roman d'aventure ?»« J'ai aussi des coquillages. »« Ils ont intérêt à être jolis. »« Ce sont les plus beaux de l'île. » « Très bien, tu peux entrer, mais je ne t'achèterai rien. »« Ces coquillages sont très beaux, petite. »« Oui, madame, je les ai trouvés sur la plage. »« Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»« Eh bien, il y avait une lettre dans ma maison. »« Le nom Seimi était écrit dessus. »« Ah, vraiment Voilà qui est intéressant. »« est elle de toi ?»« C'est de ma grand-mère. »« Je ne connais pas ta grand-mère. »« Ma grand-mère s'appelle Yaya Aku. »« Aku, mais... » C'est impossible. Bien sûr que si. Mais tu ne peux pas être la petite fille de daku Si, si, je le suis. Regardez, on a les mêmes yeux. Voyons cette lettre. C'est l'écriture de Da'kou. Évidemment. Regardez mes yeux. Oui, je me souviens de ses yeux. Je me souviens aussi que c'était la personne la plus forte au monde. Et qu'elle n'aimait pas beaucoup rire. Mais voyons. « Vous ne me croyez pas ?»« Où sont passées tes manières ?»« Pardon. »« Puis-je te faire confiance ?»« Bien sûr. »« Tout d'abord, tu dois me prouver que tu es bien la petite fille de Haku. »« Elle portait toujours une espèce de fleur particulière qui ne pousse que sur son île. »« Si tu as vécu avec elle, tu sais forcément où la trouver. »« Tu auras peut-être besoin d'une nouvelle binette. »« Demande à Caleb de t'aider. Il a un petit potager au port. »« Rapporte-moi cette fleur. » À votre service, madame. On lui a donné des mollusques et on a obtenu une nouvelle recette pour pouvoir faire un thé. On a obtenu une nouvelle structure, un pot de fleurs. Demande de l'aide à Caleb pour améliorer ta binette, puis apporte la fleur de Yaya Aku à Semi. Donc on va demander à Caleb. Euh, alors, il est eu où Caleb euh, toc, toc, toc, notre petit Caleb. Il a on a des trucs à vendre, je pas à vendre, je suis nulle. Hein. Caleb, d'accord, ok, au port. Ok. Et après, ouais, on ira planter euh, sur notre île bah, tout ce qu'il faut pour Bram. Et on reviendra donc avec la fleur quand Caleb, à moins qu'on la trouve ici. Mais apparemment, c'est sur notre île. Donc, euh, on, on en profitera bah, pour chercher la fleur hein, de Yaya. Maintenant, faut qu'on trouve Caleb qui est au port. Bon, pour une fois qu'on est bien reposé et tout. Ah là là, euh, je comprends pas la, le, le système de la vente. Par contre, est vraiment pas évident. Ou c'est moi qui suis nœud. J'y arrive un coup, mais jamais deux fois. Donc, je ne sais pas. Alors, Caleb. Caleb c'est le plus sympa des deux. Est-ce que je peux vendre ici? On va, on va regarder. Parce que vraiment ça, ça m'intrigue que je ne. Je trouve pas le, le bouton pour vendre quand même. Nono, quoi? Comment j'ai fait tout à l'heure? Je ne sais pas. Non j'arrive absolument pas euh... je sais pas du tout comment j'ai fait tout à l'heure quoi magasin non bon c'est pas grave on va aller parler avec caleb salut caleb j'ai besoin de votre aide mm -hmm. Il paraît que vous avez un potager et que vous en occupez très bien. Peut-être que vous pourriez me donner une nouvelle binette. La mienne commence à être vieille. Non. Bon, d'accord. Mais je peux t'apprendre à en fabriquer une. Ça serait génial. Faisons un échange. J'ai besoin de laitue et de carottes. Oh la vache. Je pourrais en acheter, mais je ne préfère pas. Vous ne me faites pas confiance aux produits du marché Non. Prends ces graines. D'accord, bah, je vais en avoir des trucs à planter, accepter. Apporte à Calais les légumes dont il a besoin, ok. Et avec lui, je peux faire du commerce ou pas, parce que ça m'agace. Ah mais il a des patates lui, une, deux et deux oignons. Ah, je peux pas, j'ai pas les sous. Ah mais comment je fais pour vendre C'est pénible. Q. Euh, Je suis pas plus nœud que. J'arrive pas à retrouver comment j'ai fait tout à l'heure pour faire du commerce. Hein. Est-ce que j'ai ça dans les contrôles euh, Déplacer le personnage, déplacer la caméra, changer d'outil. Courir, sauter inventaire quête accepté annulé. Non, j'ai pas du tout. On va essayer tous les boutons. Q hein. donc la molette ça marche pas. clic gauche euh, non plus. Allez, le clic droit, je quitte. Euh, tu, Les flèches, ça ne fait rien. Euh, comment j'ai fait tout à l'heure Franchement, c'est. Ou alors on ne peut pas faire de commerce tout le temps C'est bizarre. Ah, mais hein, s'il a tout ce que je veux, je voudrais vendre. j'ai l'argent. Hein. Acheter. Voilà. Ben on peut aller rendre à Bram. Hein. On peut aller rendre à Bram euh, sa quête. Hein. On a le poulpe. On a tout. Par contre, on n'a toujours pas les crabes. Hein. Enfin, on a pas tous les crabes. Bram. Euh. Ce n'était pas si compliqué que ça. Merci beaucoup, Koa. Voyons comment mon oncle va le prendre. bon Oignon, pieuf, patate. En plus, c'était qu'un. D'accord. Euh, viens quand tu voudras goûter à mes plats. Ok. Ok, ok, ok. Donc, voyons voir. Alors. On va manger une pomme. Euh, J'ai des choses à vendre, hein, mais je n'arrive pas à... Yes, 90. Du fil. Alors, demande de l'aide à Caleb pour améliorer ta binette. Puis apporte la fleur de... Apporte à Caleb les légumes dont il a besoin. Donc, il faut qu'on revienne sur notre île. Ok. Et bien, ce qu'on va faire, on a rendu la quête. On va reprendre le bateau. Et on a fini les, les crabes. On a fini les crabes. Bah ouais. Ouais ouais. On a fait les cinq crabes, on les a trouvés en fait. Ok, d'accord. Ok. Donc il faut vraiment qu'on reparte sur, sur notre petit, petite île de l'autre côté. Il veut toujours pas m'aider. Et là, je peux toujours pas vendre. Ça m'agace ça. Hein C'est fermé, on verra uniquement de 10h à 17h. Aïe aïe aïe. Et Caleb, il ne veut pas m'aider. Et lui, est-ce que je peux faire du commerce avec toi Non, toi, je peux juste parler. J'ai lu les cinq lettres, il n'y avait rien d'important. Ces crabes, c'était vraiment perdu. Je te l'avais dit. Heureusement, il y a quelques années de ça, j'ai adapté ma boutique pour qu'elle serve de poste. Continue de chercher les crabes postaux au cas où ils transportent quelque chose d'important. En échange, je vais te donner une ligne de pêche de bonne qualité. Non, mais là, ce que je voulais, c'était pas une de pêche. C'était, euh, voilà, c'est Caleb qui veut pas m'aider le méchant. Euh, euh. S'il te plaît, fais vite. Ah, bah, euh, tu es gentil, Caleb, d'habitude. Pourquoi tu me fais ça Alors, comment je fais ce fameux commerce J'ai trouvé tout à l'heure, euh, c'est fou. hein. Non, si je fais ça, je te quitte. Non, non, non. Euh, je ne vois pas, là. Caleb. Quoi ah, J'ai beau essayer de cliquer. Euh... Ah euh, Voilà. Alors, on va lui vendre euh, ben euh... Ah, du métal. Hein. Il est content avec du métal. On va s'en garder. On va... De la pierre. Ok. Ah, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait l'intéresser Du cuivre. On va lui vendre deux. Euh, J'ai trouvé. Wow. Je savais quand même. Un, deux. Voilà. On a tout ça à planter. Donc, on va vendre. Donc, il faut faire double clic en fait avec le clic gauche. Eh bien, on va euh, monter dans notre bateau. Et on va retourner euh, sur notre île. Ah non, mais non, non, non, non. Ah, on peut se téléporter, mais non. Hôte-mer. Allez. L'île du foyer. Hop, toujours aussi doué, hein, avec les. Apparemment, bah, il se met tout seul, le bateau, c'est quoi Ok. On quitte le bateau. J'ai vu un petit crabe là, il n'était pas tout à l'heure. Enfin, quand on est parti, on n'avait pas de crabe sur notre île. Hop, est-ce qu'elle est revenue avec nous euh... Oui, elle est là. Ok. J'ai vu un petit crabe là. h On n'est pas fatigué, autant en profiter. Qu'est-ce que tu es, toi Rien du tout. Du tout. Il a voulu me croquer la pâte Non. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire Non, tu es heureuse, c'est tout. Ok. Donc, on va planter euh, ce qu'on a à planter. Donc, on va prendre la binette. Alors, ne nous trompons pas. Alors, on doit planter. Qu'est-ce qu'on a en quête ne nous trompons pas. Euh, alors Caleb, de la laitue, de la laitue, graines de laitue plantée. D'accord, ça m'a planté la carotte. C'est cool. C'est pas ça que je voulais. Euh, planter la graine de laitue. Ensuite, ici. Bah, écoutez, on a acheté, hein, on va les planter. Hein. Ok. Et... Patate. Alors, on va reprendre notre petite main pour arroser. En espérant qu'il y ait de l'eau. Oui. Hop. Voilà. Que le rond fasse bien le tour. Hop. Ça se fait tout seul. Il suffit de juste de se mettre devant et puis ça se remplit tout seul. Ok. Donc ça c'est arrosé. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle recette disponible? On a eu quelque chose. Ok. Corps de fil. D'accord. L'atelier. Du thé. On a une nouvelle recette. Ah, j'ai vendu les herbes. Bon, C'est pas grave, on en trouve partout. Dans la cuisine. Une recette disponible. Et pourtant, il nous avait bien donné une... Dans l'atelier. Pour faire une meilleure canne à pêche. Une corde, je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais une corde, fil, on en a. Euh, c'est bizarre. Euh, outils, normalement, on avait, euh, il nous avait donné pour faire une meilleure canne à pêche. Ah, c'est le flotteur que j'ai pas en résine. Il me faut du bois. Alors, comme je ne suis pas fatiguée, je vais aller couper un petit arbre par là, Hop, ici. Allez, quoi Hop. Donc on va reprendre notre mimine. Dans l'outil, alors est-ce que là, maintenant on peut se faire donc le flotteur. Et est-ce que là, euh, non. apparemment, euh, mm, mm, mm. non, dans l'atelier, en outil, il n'y a rien. L'atelier, il n'y a rien. En cuisine, on a le thé. La nouvelle recette du thé. Pour ça, il nous faut du lait, des petites herbes qu'on ramasse partout et du sucre. Et euh, ben bah non. Non, non. Euh... J'écarte le bouchon. Oh la vache. Alors, au niveau des quêtes... Demandez de la pour améliorer ta binette. Donc il nous donnera pour améliorer la binette plus tard. Euh, Demande de la dacala ouais, pour la fleur de yaya. Donc non là il y a juste à attendre vraiment. Hein, C'est dommage. Il y a juste à attendre euh, qu'on soit fatigué. Bon, on, a, on commence à l'être. Euh, Hop, là, les murs, les oranges ont, ont pas repoussé, quoi. est épuisé, ah, il me met tout plus mal. Ah elle a pas dormi, on peut pas la faire dormir euh, ici. foie rosée. avant qu'elle me tombe encore dans la carotte. Laitu oignon et des patates. On va la faire dormir. Je viens de vous arroser quoi, faut pas abuser. Euh. ça pousse bien là les patates hein. elles ont bien, bien bien poussé les oignons hein, c'est un petit peu plus long apparemment alors on va manger quelque chose on a dormi on va se manger euh, le bonbon alors, on va voir ce que ça donne ouais, bon, c'est pas génial Manger une carotte. Non, on est nickel. Est-ce que ça, on peut... Si je mets la binette. Pour la laitue, c'est bon. Quand le rond est complètement bleu, en fait, on peut... Il y a marqué semer des graines, mais en fait en appuyant sur eux, on récolte voyez, les oignons. Par contre, on va pas pouvoir parce que là c'est pas complètement bleu. Donc eux, ils sont pas prêts. Alors, si on veut planter quelque chose, euh, on a ben, encore des bulbes d'oignons, on va les planter. Voilà, on aura six et on va planter ben, les, les patates qui nous restent. Hein. Ça peut toujours servir. Maintenant, est-ce que je vais avoir le souffle Ça, c'est un autre problème. Non, j'ai plus d'eau. On n'arrosera pas tout de suite. On va se prendre les oranges. Hop. Et tu prends derrière, s'il te plaît. Euh... Alors. Ici, on a une orange. Il tombe évidemment du côté opposé hop bon, ici on a une mûre on va aller voir si euh, notre ami euh, va bien là hein? bonjour napopo non napopo elle a toujours rien à nous dire napopo bon on va rigoler euh, je ne sais pas si j'ai l'astico qu'il faut mais vous savez que je suis nulle avec la pêche donc, on va tester. Et on va rigoler. Alors, il n'y a plus de gros poissons. Alors, je vais attendre que les petits grandissent. Je pense que sur notre île, on va plus pouvoir pêcher. Euh... Je suppute. Une supputation. Là, on a... Hop. Mais qu'est-ce que c'est Ah, nourrir Désolée, je n'ai pas de nourriture pour toi. D'accord. Dommage. Qu'est-ce qu'il mange le, le crabe? Poisson sûrement? Je, non, des coquillages peut-être? Mmh. Non. Je ne sais pas ce que tu manges. Si tu me le dis pas, je ne sais pas. Je ne suis pas une amatrice de crabes à part dans ma, dans ma propre assiette. Hop. qui copillage Ici, on peut pêcher. Est-ce qu'il y a des poissons Oui. Oh là là. Oh là là. Hop. Ah J'ai réussi. Alléluia. Il va pleuvoir, les enfants. J'ai réussi à attraper un poisson. Euh, on va réessayer C'est là où je suis pas du tout doué. Bah, dis donc aujourd'hui c'est mon jour de chance hein. ok bon, on a de quoi se faire du des petits plats de poisson peut-être ici on a un tonneau Hop. Bah, le petit crabe je ne sais pas du tout ce que tu manges toi um... ben bah, non et puis il me dit pas je ne sais pas je ne sais pas ce que ce petit crabe mange euh... Je pense que son collègue ne va pas m'en dire plus. Bonjour. Je me mets sur toi au cas où tu veux me croquer. Il a ah, ici, il y avait ses pinces. Voilà, on a un coquillage, on pourra le revendre. Euh... Euh, euh, euh, euh, un coquillage encore? Bonjour? Tu m'en dis pas plus? Ah? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais pas. Ah, euh, c'est mon pote maintenant, j'ai un cœur, il me suit partout. D'accord. Ok, mais copain? Copain? Non? Juste ça? Oh là là! Alors attendez. C'est mal barré. Ah, c'est mal barré. C'est mal barré. J'aurais pas le poisson. J'aurais pas le poisson. Ah, sale bête. Euh, voilà. Je m'en doutais. Ça ne pouvait pas marcher à chaque fois. Alors. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a Un coquillage. On pourra revendre là-bas. Là, on a des minerais qu'on pourra. Je pense, revendre là-bas. On a commencé à être fatigué. à là parce sprinter que... là Coquillage, okay, hein, si il me laisse le temps de le prendre. Oui. Il est gentil, le jeu aujourd'hui. Enfin, niveau pêche, hein, je ne serai jamais au top. On va y aller mollo. De toute façon, on va me mettre au plus marre. Donc. Euh... Pour faire du thé, il me faut des petites herbes. Donc. Euh... faut qu'on attende que l'eau revienne pour les cultures. Bien qu'on ait ce qu'il faut pour, euh... pour rendre la quête. Mais bon. Toi t'es toujours copain, mais tu manges quoi en fait Ouais, on est toujours copain. J'ai toujours un petit cœur. Euh, alors, par contre avec ton autre pote là, on n'est pas copain du tout. Il n'aime pas ton copain. Pas pourquoi. J'essaye de trouver les, les herbes. Je ne me rappelle plus où elles étaient sur cette île. On va tomber. De toute façon, ils vont nous mettre au lit. Donc, je pense que hop, on va, on va commencer à, voilà a été épuisé laissez moi le temps de la ramener si vous voulez bien je vais pas sprinter parce que j'arriverai pas à la maison si je sprinte Les oignons sont toujours pas prêts, hein, là. Et au niveau de l'eau, j'en ai toujours pas. Bon Eh bien, on va la faire dormir. Et puis, on va en rester là pour cet épisode numéro 3. On aura quand même pas mal avancé. Ce qu'on fera dans le prochain épisode, euh, ben, euh, déjà. On va voir s'il y a de l'eau, c'était pas gagné. Non, il n'y a toujours pas d'eau. Euh, ben, on fouinera euh, sur notre île, etc. On peut ramasser par contre cela, là. C'est fait. Donc, on va prendre euh, notre binette. C'est pas ça que je veux faire. On, on appuie sur eux. On a les oignons. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à planter Oui, ben, du coton, on peut planter. Voilà. Donc dès qu'on qu se baladera le prochain épisode sur l'île là, sur notre île, on, on se récupérera des oranges, on se récupérera des murs, on fera des jus, on essaiera de repêcher, on attendra qu'on ait de l'eau et on retournera ben, sur l'autre île pour ramener à Caleb euh, ce qu'il nous a demandé et puis euh, voir s'il vous qu'on ici pour la nouvelle binette ou je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais encore plein de bibis, plein de zouzous. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce jeu. Mais avec tous les lettres que j'ai, aïe, aïe, aïe, c'est compliqué. Sinon, j'avancerai beaucoup plus vite. Mais euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas avec tous les jeux que je vous, je vous présente. Et puis, ceux qui vont arriver début septembre. Et que vous, a, vous attendez tous apparemment avec impatience. Donc, merci à vous euh, bah, d'apprécier de, de, les contenus que je, que je vous donne. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, on fera ça. Et puis, bah, écoutez... De bibis, plein de plein Comme d'habitude, prenez soin de vous. Euh, bonne reprise à tout le monde. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye